Je suis Célia Chauffret, illustratrice. Je suis Céline Saurin, je suis autrice. Et je suis sortie de ma tanière pour accompagner la sortie de l'ogre, de la librairie. L'ogre est tapis au fond des librairies. Dans le salon de thé généralement. Ouais. Parce que tu sais pas pourquoi il y a des salons de thé souvent en arrière boutique. C'est parce qu'il y a les personnages qui attendent sont qu un rendez-vous. En gros, c'est un site de rencontre la librairie t'as la libraire, le libraire, qui vont t'arranger une rencontre et cet ogre là, il est colossal il est vraiment ogre jusqu'au bout des ongles mais il a des manières de toi de reine d'Angleterre ouais. et en fait il est très timide et je pense qu'il est plus intimidé encore de sortir des pages et d'aller rencontrer un vrai lecteur tu te rends compte qu'un ogre rencontre un lecteur ou une lectrice pour, la, pour de vrai quoi, pour la première fois très vite une complicité s'installe entre maya et l'ogre, parce que l'ogre lui raconte d'une voix douce une de ses aventures réelles ou imaginées. Est-ce que l'ogre les a vraiment vécues Le texte naît, il y a une sage-femme, c'est l'éditrice qui, qui, qui, qui m'aide à ce moment-là de la création, et ensuite elle fait du sur-mesure, c'est-à-dire elle te l'habille avec des habits de lumière, léchés avec un style tellement précis et tellement doux en même temps. Pour élaborer une image, j'aime bien qu'il y ait quelque chose de... un sujet central, évidemment. Et ensuite, euh, rajouter des détails et des détails indices. indices ou complémentaires. Si on a envie de les voir et de les regarder, de se pencher dessus, on les voit. Si on si ne les remarque pas, ce n'est pas très grave, ça alimente quand même l'image. Dans la lecture, pour moi, il y a un côté initiatique, un, un sas que tu passes au fil des pages, ne plus être tout à fait la même avant et après le livre. Et ensuite, tu peux retourner en page pour te ressourcer, pour aller retrouver peut-être des peurs, maîtriser quelque chose de l'indicible, de l'invisible. Les peurs, l'inconscient, tout ce qu'on partage avec le collectif. L'œuvre représente tout à fait ça. C'est l'archétype du, du monstre mangeur d'enfants qui est finalement apprivoisé par une toute petite fille qui a bien plus de poigne que lui. Ici, c'est un peu tout le travail de, de recherche, d'esquisse plus ou moins élaborées. Vas-y ma chérie, demande ce que tu veux et plonge la tête dans les nouveautés. Une formule va me provoquer une émotion, il faut que j'arrive à transcrire par l'image. Et après, euh, je vais faire des croquis moches euh, qui vont ressembler à ça. Donc, ça ressemble à rien, mais moi ça me parle. J'en ai une ramette à quatre de ce genre de petits croquis avec des recherches d'idées, de mise en scène. Et donc après, je vais affiner mon dessin, etc. Je suis bien contente d'être autrice quand je vois tout ça, tout ce taf.